Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous montrer d'abord, en arrière-plan, vous voyez le Teide enneigé. Donc euh, c'est un plaisir ici de vivre à la fois au soleil et d'avoir euh, ce climat magnifique ici, donc de la neige au Teide et en même temps on peut aller sur la plage dans le sud de Tenerife. Donc c'est vraiment un, un endroit magnifique pour vivre. Enfin moi ça me plaît énormément, ça fait plus de 20 ans que je vis ici à Tenerife et c'est grâce notamment à mes activités sur internet, au trading, que je peux me permettre de vivre de cette manière-là. Et peut-être que vous aussi, un jour, grâce au trading, grâce à la bourse, vous pourrez vivre où vous le souhaitez. J'ai choisi de vivre à Tenerife, mais bon, vous êtes peut-être heureux de vivre là où vous êtes, et il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Mais ce qui importe, c'est de faire ce que l'on aime, de pouvoir se permettre de le faire aussi parce que euh, travailler 40 ans contre son goût euh, c'est vraiment pas génial. Travailler pour un patron au lieu de travailler pour son propre compte c'est pas toujours euh, l'idéal. Donc je vous conseille de trouver euh, l'activité qui vous permettra d'avoir la liberté de vivre où vous le voulez et euh, de choisir euh, quand vous travaillez, quand vous ne travaillez pas. Par exemple aujourd'hui, euh, je vais aller me promener avec euh, mon épouse à Puerto de la Cruz simplement parce qu'on a quelque, quelque chose à faire là-bas et on en profite également pour euh, sortir quand on veut. Moi je peux m'arrêter de travailler quand je veux, je peux trader euh, le matin quelques heures ou un petit peu l'après-midi et puis ça me laisse pas mal euh, de liberté le restant de la journée. Donc si vous êtes intéressé également par la bourse, euh, vous avez ici en haut un lien vers mes formations. Vous avez une formation gratuite, vous avez une formation payante, une formation scalping qui vous permet d'apprendre très rapidement la bourse. Et euh, je pense que la bourse est actuellement une euh, des solutions pour beaucoup de personnes pour arriver à gagner de l'argent parce que si vous laissez votre argent à la banque, vous allez perdre du pouvoir d'achat. On estime à 20% la perte que vous faites sur 10 ans. Donc il est clair qu'il faut euh, trouver une alternative euh, pour bien placer votre argent, votre économie, et arriver à une certaine liberté, pouvoir profiter de la vie. Donc c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis encore, je souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Vous pouvez vous inscrire ici en dessous et cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-la, ça me fera plaisir et partagez-la. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.